Je fais de la force athlétique, j'en fais en compétition et ce qui rythme notre saison à chaque fois, notre façon de nous entraîner, c'est les compétitions. Et ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Les deux dernières c'était les championnats de France et la coupe d'Europe universitaire en mars. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je m'entraîne pour ma prochaine compétition qui est la coupe du monde universitaire qui aura lieu euh, bah, dans 9 jours à Istanbul. Donc la Coupe du Monde Universitaire, qu'est-ce que c'est Donc ça fait partie des compétitions un peu universitaires. C'est une compétition de type international, dans le sens où il bah, y a des athlètes du monde entier qui viennent. Donc des étudiants ou des ex-étudiants qui l'étaient encore l'année dernière. Par exemple, c'est mon cas. J'ai eu mon Master STAPS, mon Master Sport l'année dernière. D'ailleurs, ceux qui seraient intéressés par des coachings sportifs, contactez-moi, vous connaissez. Et donc voilà coupe du monde universitaire à Istanbul donc en Turquie, il y aura un petit avion à prendre etc. J'arriverai la veille de la compétition donc le 30 dans midi, début d'après midi puis ensuite voilà je ferai ma, ma dernière journée avant compétition euh, pour découvrir un petit peu les lieux dans l'hôtel je crois, je suis pas sûr, je crois que le lieu de compétition sera dans l'hôtel même euh, dans lequel tous les athlètes seront, etc un hôtel qui a été un peu réservé, privatisé pour ça bah, je suis en catégorie des moins de 59 kilos il faut que je me pèse à moins de 59 kilos pour accéder à la compétition. Et ensuite, il y a deux heures entre la pesée, deux heures environ, avant le début du match, avant le début de la compétition. C'est notamment durant ces deux heures où on a le temps de remanger, euh, se réhydrater, etc., se préparer, s'échauffer aussi avant le passage, parce qu'à 10h, c'est le début du match, c'est le début du premier mouvement, le début du squat. Donc il faut être échauffé avant. Là comme on est à une semaine de la compétition environ donc euh, j'ai commencé mon régime parce que bien entendu je suis pas euh, à moins de 59 kg, je suis un peu au dessus. Même si, voilà, ça se voit pas je suis un peu fin, Mais voilà, je suis quand même un peu au-dessus de moins de 59. Et voilà, faut que je fasse un régime. Donc, du coup, voilà, je suis en plein dedans. Et euh, pour m'amener à moins de 59 kilos le jour J. C'est aussi sur cette semaine où vont se passer, du coup, les euh, derniers ajustements, les derniers entraînements. Il doit me rester quelque chose comme 3, 4, 5 entraînements. Où, voilà, on s'est entraîné, bah, assez dur ces dernières semaines. Et, euh, voilà, ça va être la phase un peu euh, d'affûtage. Où euh, on va continuer de s'entraîner dur, s'entraîner lourd. Hein, mais, euh, voilà, ça va être... Euh, un peu plus euh, light en termes de volume il y a une fatigue qui va un peu se, se réduire pour pouvoir être en forme le jour J, sachant qu'en plus il y a le régime etc, enfin voilà, donc... Euh... Voilà, c'est une semaine euh, qui est faite pour que je sois euh, à mon meilleur niveau, donc dans 9 jours, le jour de la compétition. Je fais complètement confiance à mon coach, à Greg, c'est lui qui va gérer tout ça, il le gère à la perfection. Je ne sais pas du tout comment vont s'agencer les entraînements parce qu'il euh, me fait des programmations à la semaine. Même s'il a une vision globale sur le tout, il m'envoie mes entraînements à la semaine. Et euh, du coup, bah voilà, là je termine mon avant-dernière semaine et euh, j'imagine que je vais recevoir la dernière semaine et ça va être la surprise. Bon quoi qu'il arrive j'appliquerai le tout euh, sans réfléchir c'est lui le coach, moi j'applique. D'ailleurs très bonne nouvelle, Greg mon coach sera là à la coupe du monde universitaire, je sais pas, je pense pas qu'il pourra me coacher parce que euh, c'est bah, les coachs de l'équipe de France euh, qui le font, l'équipe de France l'équipe de France universitaire et pas les coachs individuels, mais il aura quand même son œil mais il aura il sera là en pré-compétition, en post-compétition etc. Donc voilà c'est un gros soutien aussi de sa part donc euh, merci Greg merci l'équipe NBNS. Alors pour cette compétition, c'est quoi l'objectif bah, L'objectif, bien évidemment, c'est de faire la meilleure place possible, pas forcément de faire des records ou quoi, même si bien évidemment les records sont bienvenus, je parle de records personnels, même si les records personnels sont bienvenus, mais le but, voilà, c'est d'accrocher la meilleure place possible c'est, voilà, le but de toute grande compétition, c'est bah, de gagner. Et euh, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y a au niveau de la concurrence. En fait, euh, on voit le listing des athlètes qui se sont inscrits. Alors, on est 5 ou 6, donc euh, voilà, de plein de nations différentes. D'ailleurs, il y a un autre français euh, contre qui je concourrais. Salut Alexandre, d'ailleurs, on a déjà concouru euh, l'un contre l'autre. Mais voilà, globalement, on est 5 ou 6 avec des totaux en fait qui sont très proches. Il y a quelque chose comme 20 kg qui euh, nous différencie euh, donc du premier au cinquième, et en fait on est tous très très proches, et 20 kg c'est vraiment rien, c'est euh, une barre au squat euh, ratée, une barre au développé couché ratée, et une barre au soulevé de terre ratée. 5 kg, 5 kg, 10 kg, on va dire. Et donc euh, voilà, on est vraiment, vraiment très serré. On est vraiment sur les mêmes bases. Donc impossible de dire euh, pour le moment qui va gagner, qui est favori, etc. J'ai essayé de faire des petites recherches. Hein. Maintenant tout le monde a Instagram. Il y a moyen de regarder. Il y a le site aussi euh, Open Powerlifting qui référence quasiment toutes les compétitions de force qui sont faites. Donc il y a moyen de voir aussi dessus. On essaie de regarder un petit peu à gauche, à droite. Mais globalement, pas d'infos euh, qui ressortent de fou. Pas de. impossible de savoir qui euh, va gagner. Impossible de savoir comment les gens ont progressé progresser etc même moi je garde un peu euh, bah, le mystère voilà moi même je reste assez discret sur mes performances sur ce genre de choses donc euh, quoi qu'il arrive je donnerai le meilleur de moi-même le jour j ça c'est inévitable ça c'est sûr que je le ferai mais euh, voilà juste au niveau de du coaching qui pourrait se faire au même niveau curiosité ou voilà on peut rien savoir sur les autres et c'est peut-être même mieux comme ça ensuite comment je me sens je me sens bien je me sens euh, je me sens bizarrement assez reposé, assez tranquille, en fait j'ai fait des semaines euh, assez dures sur la fin et euh, c'était des semaines super intéressantes, on a bien pu faire des ajustements avec mon coach, on a, euh, on a pu observer certaines choses donc c'était vraiment bien. On a pu bosser aussi bien évidemment et là du coup ça va être les derniers jours, dernières semaines, euh, voilà donc euh, pas mal d'excitation. C'est une semaine où je vais vraiment prendre soin de moi, me reposer, etc. pour euh, pouvoir être en forme le jour J. Il y a le régime aussi qui se fait, je pense pas que ça va être hyper fatigant, même si c'est un régime où je perds... Euh à plusieurs kilos c'est euh, bah, quand même fatigant, c'est normal en fait, c'est non négligeable mais psychologiquement je me sens bien et physiquement je me sens pas plus tapé que ça en fait euh, j'ai l'habitude de faire pas mal de régimes je les fais et puis euh, faut être au poids, à ce poids là je le fais, je fais en sorte d'y être et, et c'est tout. Mais voilà globalement je me sens plutôt bien, plutôt reposé, j'ai hâte et j'espère que cette hâte elle va grandir de plus en plus au fur et à mesure qu'on se rapproche de la compétition et voilà il y aura plus qu'à performer comme d'hab donner le meilleur de soi-même. Cette compétition en vrai, la coupe du monde universitaire, euh, c'est pas l'objectif principal. Mon objectif principal ça reste quand même euh, les championnats de France 2023 qui reste pour moi la plus grande compétition, la compétition la plus importante à mon niveau en tout cas et euh, c'est pas la coupe du monde universitaire même si je suis hyper content de la faire, je suis hyper fier de la faire aussi et euh, d'avoir été bah, pris dans l'équipe de France universitaire. Mais euh, voilà, je garde quand même en ligne de mire les France 2023. C'est vraiment cela où j'aimerais, être là quoi. Mais euh, Coupe du Monde universitaire, hyper content d'être là, sachant que c'est ma toute dernière compétition universitaire. On a le droit de participer aux compétitions universitaires en étant euh, donc, du coup en études ou diplômé l'année d'avant. Mais euh, bah, l'année d'après, ça fera deux ans et là, j'aurai plus le droit mais, et en plus je commence à me faire vieux, etc., donc il euh, y a une limite d'âge aussi. Hyper content de faire une dernière compétition universitaire, et en plus euh, à cette échelle-là, la Coupe du Monde, voilà, à Istanbul, euh, sur euh, du matériel, une ambiance, euh, un encadrement vraiment international. Même si euh, voilà, le niveau est quand même moindre que euh, bah au championnat du monde tout court, au championnat d'Europe, etc. Mais voilà, ça reste quand même une ambiance internationale. Pour avoir déjà fait l'année dernière, c'était euh, voilà, c'était vraiment quelque chose. Donc euh, donc voilà, juste trop hâte. Place au repos, place aux derniers entraînements, focus euh, dernière ligne droite sur la fin. Et voilà, c'était ce dont j'avais envie de vous partager. Parce que voilà, j'ai fait quelques vidéos, je vous expliquais un peu euh, ce que je faisais en force athlétique, etc. Donc c'est normal pour moi de vous partager aussi les grands moments, donc ces grandes compétitions. Mon approche aussi euh, par rapport à, à elle, parce que voilà, la force athlétique, c'est ma grande passion aussi. Je vous ferai bien entendu un récap de la compétition, comment ça s'est passé. J'espère avoir des images aussi euh, de la compétition. Je ne sais pas encore si je filmerai certains trucs, si, euh, ou même si on filmera, si j'aurai des des rushs, des, des extraits à vous montrer. Quoi qu'il arrive, euh, j'essaierai de vous faire un récap. Souhaitez-moi bonne chance, souhaitez-moi de la force, que je puisse faire au mieux, m'amuser aussi. passer un bon moment, et puis euh, voilà. J'ai juste hâte euh, d'y être, que tout le travail paye, quoi. Donc voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, euh, like, commentaire, abonnement, pour euh, soutenir, donner de la force. D'ailleurs, oui, voilà, donnez-moi de la force, j'en ai beaucoup besoin pour euh, la compète du 31. Le coaching, sartocoaching.com pour, euh, si vous êtes intéressé, ou m'envoyer un message sur Instagram à, à Sartomasian. Et les moins 10% chez NutriNews que vous voyez là, j'ai des pots un peu partout d'ailleurs j'en ai en bas j'en ai là j'ai plein de compléments donc voilà le sponsor merci à eux aussi et puis voilà portez vous bien aussi et à la prochaine je vous tiens au courant salut